yo salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai préparé à savoir un petit template exprès pour les dj pour vos podcasts pour vos match pour vos mixtapes bref dedans j'ai créé quatre platines virtuelles cdj j'ai rajouté las 9 le DJM nexus j'ai rajouté un sampler j'ai rajouté un sp404 bref tout ce que tu auras besoin pour pouvoir mixer faire tes mixtapes ou même pouvoir faire du live avec ableton du coup je te montre ça se passe là donc là voici concrètement le template d'accord ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter d'abord ce que j'ai fait avec c'est parti Voilà, tu l'as compris, je me suis servi pour faire un petit mashup entre une instru et un acapella, j'ai rajouté mes effets Donc maintenant je vais t'expliquer concrètement ce qu'il y a à l'intérieur de ce template Donc tout d'abord, on va retrouver donc notre groupe principal on appelé Mixtape dedans on aura notre groupe cdj où avec on va retrouver nos quatre cdj sur chacune d'entre elles comme tu peux le voir j'ai ma s9 installée ok idem ici mixeur DJM FX pareil donc là j'ai la nexus plus la s9 ok avec le mapping etc donc, comme pour la première fois tu tu viendras ici et tu créeras toi même des automations donc on active ici les boutons d'automation on sélectionne ce qu'on va vouloir bouger, travailler, modifier ou pas, on vient, on sélectionne, on fait des dessins. Si par exemple ici j'avais voulu couper uniquement mes basses, je clique ici sur Basse, hop, et je viens faire une automation de basse, par exemple. Et là, si écoute Ok, pareil, si j'avais voulu mettre du filtre, je clique sur mon filtre, je prends, je dessine petite automation rien de plus compliqué tu as déjà vu le tuto pour utiliser la DJM nexus ou le s 9 il n'y a aucun souci du coup moi ce que j'ai fait ben voilà je t'ai créé quatre platines cdj où tu vas pouvoir mixer sur quatre platines avec ton logiciel et ce que j'ai rajouté, du coup, j'ai rajouté une petite zone FX, un petit groupe FX où dedans, on va retrouver un sampler que j'ai créé un peu comme dans ton Serato, tu sais, où tu appuies, tu as des samples qui apparaissent. Là, j'ai utilisé euh, des samples que j'avais moi, plus le pack de samples qu'avait offert Chewbacca à l'époque, exprès, pour, pour les DJ. Du coup, je l'ai intégré dans ton Ableton. Donc, comment il se configure En fait, tout simplement, c'est des zones MIDI, tu vois, et on va retrouver donc tous les noms. Et tu as juste ensuite qu'à cliquer sur un des boutons. Okay, donc là, tu vas pouvoir sélectionner une zone à ton simple, appuyer dessus et ça va le lire. Okay. Pareil, si je te prends un regard et que j'appuie ici sur une de mes touches. Ouais. Ou sinon, tu viens ici, tu crées une nouvelle piste MIDI. Ok. Et tu as juste qu'à sélectionner ce que tu veux. Donc là, on va aller sur Remix. Pareil, j'appuie Ça passe ici. Je peux mettre notre Voilà. Donc là, tu l'as compris, c'est un sampler. Ok. Et ensuite, dessous, ben, j'ai créé un SP404. Donc tu peux glisser les samples que tu souhaites. Ici, on glisse un snare. J'appuie... Comme une boîte de samples D'accord. Et ensuite, on a tous les effets lo-fi, isolateur, l'effet table, l'effet reverb, l'effet vinyle. Ça nous rajoute du grain vinyle. Loop on. Pareil, ça active le loop. Voilà, donc tu vas retrouver un sampleur, un SP404, une DJ Nexus, un S9. Tout ça configuré dans un template ou au bout, ben, j'aurais mis un limiteur pour justement que lorsque tu vas faire tes mashups, tes mixtaps, etc., tu ne dépasses pas ou tu ne satures pas. Tu, tu pourras toujours augmenter un petit peu ton gain ici, de façon à arriver au 0 dB. Tu vas retrouver tes fameuses 4 platines où tu pourras mettre ce que tu veux dessus. Déjà pré-configuré, prête prêt à l'emploi, d'accord Donc c'est ensuite à toi de venir créer tes automations comme je t'ai montré au début. Et ton groupe mixtape, voilà. Donc en gros, tu vas retrouver ta configuration de club avec ton SP, ton sampleur que tu utilises en Serato, ton SP1 par exemple chez Pionnaire, 4 platines Pionner, une Nexus, une S9 avec un stop vinyle, euh, bref tout, tout ce qu'il te faut pour pouvoir faire des mixtapes tranquillement de chez toi. Tu prends, tu ouvres le projet uniquement disponible sur Ableton 10.1. Je vais essayer de faire des mises à jour pour les autres qui ont Ableton 9 ou Ableton 10 par exemple. Euh, je vais faire mon maximum, promis. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez compris comment utiliser ce template, j'espère qu'il vous sera utile. Pour ceux qui veulent le choper, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller le, le choper sur mon site internet. Et pour tous ceux qui sont abonnés à La Recette, donc au Patreon, il y a le lien également dessous, vous, vous allez le choper gratuitement, direct, grâce à votre abonnement, c'est offert. Profitez-en, utilisez-le, faites-moi un maximum de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à vous abonner à la recette si vous sentez que vous en avez besoin. Voilà, je vous dis à très vite. Merci, à bientôt les gars. Ciao